Hi there everyone, and welcome to another contribution of the Asanity Africa newsletter. Today we have an interview with a colleague from the global project Rural Youth Employment. Their focus is on qualification and sustainable jobs for youth and employment opportunities for youth and women in the agri-food sector. The issue of gender is very important in this context, because young women in rural areas have it very difficult to access the resources they need To promote their own education. The triple burden of being young, being female, and living in a rural area means that young women face much greater difficulties than young men in finding adequate jobs for themselves or to start their own business. Clearly, women need support that is specifically geared towards their needs to overcome this burden. Alima Konate from Burkina Faso answersswer us some questions about her project alima what is the main purpose of your project et le plus grand besoin du projet c'est l'autonomisation des femmes Comment aider les, les femmes rurales à mettre en place des micro moyennes et petites entreprises qui vont les aider à, à promouvoir leurs activités et qui vont les aider à améliorer leurs revenus pour pouvoir venir um, et, uh, pour soutenir leurs maris, les époux, et aussi subvenir aux besoins d'elles-mêmes, les femmes, leurs besoins, et aux besoins des, des enfants. Je comprends que l'un des groupes principaux de taille sont les femmes, surtout les jeunes. Donc, qui est vous établiez exactement Et pourquoi vous établiez un système de mentorship system? OK. Et nous avons mis un système de, de mentorat à travers ce programme parce que les femmes ne sont pas au même niveau. Il y a des femmes déjà qui sont des chefs d'entreprise et qui ont déjà exercé pendant deux, trois ans des activités entrepreneuriales. Et il y a des femmes qui sont au début. Donc les femmes qui ont l'expérience accompagnent celles qui sont au début. Now, Alima, what role do men play in the support of young female entrepreneurs? and with which partners do you cooperate to achieve gender transformative impacts in society Donc on the les services techniques qui sont importants pour la formation technique nous avons les institutions de microfinance pour le financement et nous avons les leaders communautaires les leaders communautaires, puisque nous voulons faire un changement de mentalité. Comme je l'ai dit dans la présentation, il y a plusieurs barrières, obstacles auxquels les femmes font face. Donc, pour pouvoir faciliter le fait de briser ces barrières-là, de les lever, il faut une implication des leaders communautaires, en les sensibilisant, en leur expliquant le bien fondé de l'activité. Donc, ce qui fait, si on a l'air adhésion, ça peut faciliter aussi la réalisation des activités des femmes et atteindre un un certain niveau et bien sûr aussi à les époux des femmes qu'il faut impliquer il faut leur expliquer aussi et les sensibiliser sur le bien fondé de, de l'intervention donc ce sont là les principaux partenaires avec lesquels nous nous travaillons sur le terrain. Maybe you can go a little bit into your work and pick one major obstacle that you faced in the past and how you dealt with it. Le, le premier obstacle même c'était le les manques de confiance des femmes en elles-mêmes. Elles veulent entreprendre, mais n'ont pas confiance en elles-mêmes. Pouvoir euh, avoir, elles, elles ont l'idée, mais comment approfondir l'idée de projet? Ça, il y a ce manque de confiance et en termes de, de connaissances aussi, elles sont un peu limitées. Parce qu'il faut dire ici qu'on a le plus souvent affaire à des femmes qui n'ont pas été à l'école. Donc, il y, a, il y a ça qui était la comme barrière, ce manque de confiance. Donc, petit à petit, avec les formations qui sont dispensées, les femmes ont pu avoir confiance en elles-mêmes. Et avec l'accompagnement, pour mûrir l'idée du projet, elles ont pu mettre en place des entreprises. Et comme je l'ai montré, il y a, parmi nos cibles qu'on a identifiées, il y a 71% des femmes qui ont pu mettre en place leur entreprise et qui ont pu faire fructifier leurs revenus qu'elle obtenait avant l'intervention. What do you think is arguably the most critical result you achieved so far? C'est le fait que la femme elle-même puisse avoir une idée d'entreprise, créer son entreprise, faire fructifier son entreprise et accompagner d'autres femmes. Parce que ça, ce n'était pas bien vu en milieu rural déjà. Donc ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, que des maris et des leaders communautaires comprennent que quand une femme est indépendante, ce n'est pas forcément qu'elle ne va pas respecter son mari. Quand une femme est indépendante et qu'elle se déplace d'une localité à une autre pour mener ses activités, ce n'est pas pour dire qu'elle est frivole, qu'elle est infidèle. Non, au contraire, c'est pour se réaliser elle-même sur le plan financier et venir en appui à son époux pour le bien-être du ménage et partant le bien-être de la communauté. Thank you, Alima, for this example from Burkina Faso. It shows clearly how necessary female-specific and gender transformative activities are. It is really worthwhile to allow young women to unfold their entrepreneurial potentials in rural areas. Again, thank you very much for your time and sharing your experiences. Goodbye. Merci.